travers la, euh, l'atteinte au sacré, parce que c'est ça en fait, l'atteinte au c'était une façon de prendre le contrôle euh, global de la société. Parce que à partir d'une définition du blasphème, et euh, d'une définition du blasphème qui relève uniquement de la, qui relève de la sphère religieuse, euh, c'est la meilleure façon de... de, de de, de, de condamner en fait, la liberté d'expression, la, la liberté de création. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de conflits en fait, autour de l'art Persepolis puisque c'est la première manifestation où les islamistes sont, sont, sont sortis par milliers, par dizaines de milliers, peut -être, peut -être sinon par centaines de milliers. Et moi je me rappelle très bien puisque j'étais sur place, et j'ai vu comment ça a déferlé euh, dans la rue. Euh, la première manifestation, la plus grande, la plus première grandes manifestations qui nous rappellent finalement, euh, ré ré rétrospectivement, euh, un peu ce qui s'est passé euh, plus tard, quoi, en fait, euh, en Europe. C'est-à-dire euh, l'idée qu'il il euh, y, euh, y, y a des secteurs de la société où il y a des acteurs qui blasphèment la religion hein, et qui vont à l'encontre de, de, de, des valeurs de la religion. Donc c'est un argument d'autorité euh, qui euh, est venu. Euh, S'inviter dans le débat, et plus que s'inviter dans le débat, s'imposer par des actions violentes, enfin, puisqu'il y a eu des actions, des manifestations, mais aussi des actions violentes. On a brûlé un cinéma parce qu'il passait un film qui s'appelait Laïcité Inch'Allah, ou bien Ni Dieu ni Maître, c'était Ni Dieu ni Maître. Mais il y a eu de telles contestations que le producteur a obligé la cinéaste à changer le titre, donc elle a changé le titre Inch'Allah, Laïcité Inch'Allah, mais malgré cela, Malgré le changement, euh, le, le cinéma a été brûlé, quoi. Enfin, donc, euh, c'est juste pour dire en fait que il euh, y a eu un investissement du corps masculin, du corps féminin, il y a l'investissement de l'espace, euh, des espaces d'expression, de, de, euh, soit journalistique, soit artistique, en vue d'imposer cette, euh, d'imposer une, une certaine vision, quoi, enfin, de la société euh, déterminée par les valeurs prétendument islamiques, en tout cas données euh, euh, comme tel et, euh, et ça continuait quoi enfin, il y a eu aussi l'exposition de l'Arab Delir hein, enfin une exposition d'un certain nombre d'artistes euh, et euh, là aussi il y a eu des manifestations avec mort quoi, et euh, qui protestaient contre de nouveau euh, l'idée que à travers ces peintures euh, on a blasphémé la religion quoi enfin où on a représenté euh, euh, certains même prétendaient justement qu'il y avait une représentation du prophète, etc. Quoi. Enfin, donc voilà ce qui s'est passé. Euh, et là, euh, on est entré vraiment dans un enjeu euh, de contrôle de la société. Mais comme j'ai dit, en face, les modernistes ou dit modernistes parce que, comme je l'ai dit, ils sont, ils sont assez variés, quoi, finalement, parce qu'il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche. Euh, euh, mais mais qu'ils soient de droite ou de gauche, ou même d'extrême-gauche, ils n'ont pas suffisamment réfléchi à cet enjeu-là. Enfin, ils ont laissé au fond, aux islamistes le contrôle de la société. Voilà ce qui s'est passé. L'espace public a été investi par des prières collectives, euh, ou alors il a été investi par des attaques. Finalement, par des islamistes ou de commandos, soit de syndicalistes qui manifestaient, soit euh, de, de représentations théâtrales dans, dans la rue, par exemple. Euh, donc, euh, une, une, des interventions très musclées pour euh, finalement euh, terroriser les gens et puis aussi pour imposer leur, leur, leur, leur, leur point de vue.